Donc pour ceux qui connaissent la série Frères d'Armes, euh, c'est le lieu de bataille de qu'on voit dans la série à propos de Bastogne avec le village de Foix qui est en face de moi. Donc ici on a sûrement des reconstitutions de trous d'hommes euh, qui servaient de peut-être de première ligne, voire de deuxième, donc euh, de ligne défensive. Donc je parle de reconstitution parce qu'on peut retrouver, donc ça c'est un gant de euh, parachutiste euh, donc c'est une copie, quelqu'un a dû le perdre donc ils sont venus faire des photos ou une reconstitution ici et euh, il l'a sûrement perdu donc je le remets là et je reviendra. Qu il reviendra, peut-être qu'il le retrouvera Donc on continue notre petit euh, bonus entre guillemets euh, de cette région magnifique qui est euh, les Ardennes belges donc ici on est à Oufalize derrière moi euh, un char de type euh, Panthère donc celui-ci a été récupéré dans le, la rivière qui passe à côté, ce qui doit être Lourdes, il me semble. Euh, donc il était retourné et ils l'ont remis là après la guerre, quelques années après la guerre. Donc voilà, il est en, en très bon état. Donc on va continuer un peu notre périple. Euh, il ne reste plus grand chose à voir sur la route. Euh, ce dont je me souviens surtout. Euh, bon on va pas faire une synthèse de la bataille des Ardennes, mais euh, bon, on passe sur la route. On va essayer de voir les lieux. Euh, qui sont bons à voir, et voilà, tout ça sera pour un petit bonus. Allez, on continue Donc là, on est dans le village de Huitbrun, avec la particularité qu'il reste le char euh, M4A3, euh, donc c'est un Sherman. Euh, vous allez voir après, on croirait qu'il est encore complet, mais non, il y a, il, il, il y a la moitié qui, est, qui a disparu. Euh, voilà, donc je vais redescendre du char, et puis euh, je vais te laisser faire tes, tes plans. Tu tu dire pourquoi ce char a été découpé en d'eux Alors, euh, déjà, comme on peut voir, il s'est pris euh, quelques obus. Donc c'est peut-être ça qui l'a mis euh, à l'arrêt. Euh, le canon, tu filmeras, euh, je pense qu'il a été saboté, parce qu'il devait être encore fonctionnel. Et, euh, si le char reste sur place avec un canon en état, euh, l'ennemi peut s'en servir encore rien que euh, comme canon, donc pour tirer. Donc ils ont dû euh, mettre un explosif dans le canon. Et euh, le canon, c'est un chauffeur. Ensuite, après la guerre, euh, d'après ce que j'ai encore en mémoire, euh, le char a été découpé, enfin, a commencé à être découpé euh, pour les ferrailleurs. Et c'est un habitant du village euh, qui l'a récupéré, euh, d'après l'histoire, je ne sais plus si c'est le curé qui l'a échangé contre une bouteille de vin, enfin voilà. Donc, euh, ils, ils ont commencé à le découper et ils sont arrêtés, donc voilà. Voilà ce qu'il en reste.